l'été était la meilleure saison pour développer ton business Je veux profiter de cette session aujourd'hui pour peut-être me présenter un petit peu parce que tu ne me connais peut-être pas si bien que ça ou peut-être que tu me connais depuis des années, mais peu importe. Ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur. Ça fait trois ans qu'on accompagne les coachs spécifiquement. Et euh, bah, notre passion, notre mission, c'est d'aider les coachs. Alors, que ce soit les coachs qui sont thérapeutes ou coachs qui sont en plus formateurs ou consultants, peu importe. Mais en tout cas, on accompagne les coachs et uniquement les coachs. Et j'ai mis du temps avant de me spécialiser dans cette niche, entre guillemets. Avant, j'aidais un peu tout le monde. Mais quand j'ai découvert il y a quelques années la puissance du coaching en me faisant coacher, je me suis dit, mais je il peux... faut qu'un maximum de gens découvrent ça. Pourquoi Parce que quand j'ai découvert ça, mon chiffre d'affaires a doublé, triplé immédiatement pratiquement. Parce que j'ai vu que mes blocages étaient d'ordre mentaux et pas stratégiques et mon, encore moins tactiques. Ouais, moi, je, je suis un expert en marketing et en communication. Et, et mon chiffre d'affaires ne le reflétait pas. Ça montre bien que le secret de la réussite n'est pas dans le marketing et dans la vente. Et moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et je ne suis pas encore millionnaire. Mais c'est dans le déblocage de nos croyances limitantes, dans la confrontation de nos peurs et dans notre capacité à trouver des solutions pour réfléchir comme un entrepreneur. Et c'est fort de cette expérience. Même si euh, je suis loin d'avoir tout découvert, hein, attention, parce... de toute façon, je continue à me faire accompagner. Donc, ça montre bien que, euh, évidemment, j'ai toujours besoin d'apprendre. Je me suis passionné pour le coaching et c'est pour ça que je suis là en train de te proposer cet audio, notamment. Allez, let's go Aujourd'hui, du coup, je voulais te parler de la saison, de cette saison assez si particulière, qu'est l'été. Alors, il y a des inconvénients à cette saison-là. Et. Tu les connais, donc je ne vais pas en passer mon temps dessus. ok Mais bon, je, très rapidement, hein, oui, il y a globalement moins d'activités, surtout si tu es dans du B2B. Par contre, j'aimerais aussi que tu vois les choses autrement. Parce que l'été, ça dure trois mois. Il est hors de question que tu mettes en pause ton business pendant trois mois. Tu comprends bien. Ce, à moins que tu sois millionnaire et quand bien même tu es millionnaire, euh, je ne pense pas que tu as envie de mettre en pause ta contribution pendant trois mois. Donc, la première opportunité, c'est que tes concurrents sont en vacances. Tous tes concurrents ne sont pas en vacances et ils ne sont pas en vacances trois mois. Mais globalement, tes concurrents sont en vacances. Donc il y a moins de bruit, entre guillemets. L'attention que tu peux avoir sur le web est plus grande. Quand avant, tu faisais une publication et tu étais en concurrence avec 100 publications qui étaient publiées euh, durant la même heure. Bah Aujourd'hui, tu n'as peut-être que 50 publications. Donc ça, c'est une opportunité en soi. La deuxième opportunité, c'est que c'est aussi une saison où les gens sont plus décontractés, sont plus ouverts. Et si tu t'y prends bien, avec une communication adaptée, d'ailleurs en toute transparence, c'est pour ça qu'on fait ce Summer Camp dans un format plus décontracté parce que euh, aussi bien nos prospects que tes prospects bah, sont peut-être un peu plus à la plage, en matin un peu plus tranquille. Donc, si je commence à te dire, allez, les cinq étapes pour doubler ton taux d'inscription euh, à ton webinaire, bon, tu, vois, tu vas dire, ok, ça a l'air intéressant, je sauvegarde, j'écoute en septembre. Bah, C'est pareil pour toi. Cette saison-là peut être une opportunité pour toi et ton business si tu communiques d'une façon différente. Et puis, la dernière opportunité que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que peut-être que toi aussi, tu es dans une énergie nouvelle, dans une énergie différente. J'ai euh, des clients qui me disent que en fait, l'été, c'est là où ils sont le plus productifs parce que bah, c'est le soleil, c'est la saison, c'est plus d'énergie, alors que l'hiver, c'est triste. Donc, si tu ne profites pas d'une saison où tu as plus d'énergie et que tu mets le paquet... Euh, l'hiver quand il fait froid et où tu es un peu plus déprimé, bah, tu comprends bien que tu ne vas pas capitaliser sur les moments où tu es le plus en forme et le plus en énergie. Et du coup, c'est juste dommage. Donc, je t'invite vivement à profiter de l'été pour work hard après avoir play hard ou avant. C'est-à-dire que quand tu seras en vacances, sois pleinement en vacances, mais genre décroche vraiment genre Consulte pas tes emails, mets un message d'absence comme quand tu étais salarié euh, ou tu l'es peut-être euh, encore hein, euh, avec un message d'absence. C'est ok, c'est okay. ok. Alors, je ne connais pas exactement ta vie, il y a peut-être quelques exceptions, mais je suis sûr que tu peux te déconnecter bien plus que tu ne l'imagines. Okay c'est peut-être une histoire d'amour de soi. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'aimes autant comme on en a parlé il y a quelques jours ou est-ce que tu aimes tes prospects où, où tu t'aimes, mais pas suffisamment, et du coup, tu vas privilégier tes prospects et tes clients. Donc voilà, je t'invite à déconnecter un maximum et à « play hard », mais par contre, avant et après les vacances, s'il te plaît, soit tu travailles et tu y vas à fond, soit repose-toi encore une semaine, va voyager, va profiter, va regarder euh, la série Netflix, euh, que tu n'as pas regardé depuis six mois et que tu parce que tu n'avais pas le temps. Mais par contre, t'installe pas devant le bureau avec « bon, euh, je suis un peu fatigué, je vais faire des choses plus simples, je vais faire des choses différentes et je vais juste écrire un livre et juste euh, créer du contenu pour publier dans trois mois. Et puis, je vais euh, organiser, euh, structurer ma journée pour être plus efficace dans six mois. Non soit dans une action aussi. ok Parce que tout ce que je t'ai dit avant, il euh, n'y a rien de mal. Hein. C'est des choses que je fais, euh, c'est des choses que j'aime. Écrire un livre, c'est le truc que je kiffe. l'un des trucs que je kiffe le plus au monde, en tout cas professionnellement. Donc, je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire ça. Mais fais pas que ça, Mais pas en pause ton business en mode jachère pendant trois mois. Non, vas-y, il y a des prospects qui ont besoin de toi, il y a des prospects qui veulent travailler avec toi. C'est aussi le moment de faire des webinaires, oui il y aura moins de monde, et alors C'est le moment de faire des lives, oui il y aura moins de gens qui vont te suivre en direct, et alors C'est le moment d'envoyer les emails, ok ton taux d'ouverture a diminué. et alors C'est pas grave, vas-y parce que... Tu as un message à faire passer, tu as des gens à aider, tu as des gens à inspirer. Et ta communauté a d'une certaine manière besoin de toi. Je ne sais pas pour toi, mais moi quand j'étais euh, écolier, disons que j'ai grandi dans un milieu euh, pauvre où euh, les vacances, bah, on ne partait pas en vacances. Et pour moi c'était dur, et puis il n'y avait pas de technologie, il euh, n'y avait pas internet. Donc pour moi c'était dur l'été, c'était deux mois où je faisais rien. Et mes profs me manquaient, mes camarades me manquaient. Et c'était nul. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça non plus. Vraiment, je faisais rien l'été. Et ben, tu sais quoi Pour certains de tes prospects, pour tes, certains de tes clients, ta communauté, c'est pareil. Le soutien que tu leur offres, les trois autres saisons de l'année, ils en ont besoin l'été. Peut-être même plus que d'habitude. Parce qu'ils se comparent, ils sont en mode, tout le monde est en vacances et lui ou elle, et seul dans sa chambre, en train de pleurer en fait. Donc vas-y, c'est le moment d'aller aider les gens qui ont besoin de toi. Et euh, mon invitation pour toi, c'est euh, bah, de nous tenir au courant. Dis-nous ce que tu as entrepris en commentaire. On est ravis, on serait ravis et curieux d'entendre bah, ce que cette première semaine de Summer Camp fait déjà comme différence dans ton business. Je te souhaite le meilleur, je crois en toi, je te dis à bientôt.